Shalom, shalom, shalom, bonsoir adoratrices et adorateurs, que Dieu nous bénisse, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous supporte à merveille par la grâce de Dieu. Voici encore une opportunité pour nous ce soir de nous retrouver pour encore adresser notre reconnaissance, nos chants de la chambre blanche à nos dieux. Je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir encore, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Sa grâce sur vous, sa grâce sur nous tous ce soir. C'est encore un privilège pour moi de me tenir devant vous pour conduire ce temps par l'assistance du Saint-Esprit et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que sa grâce est encore à l'œuvre dans votre vie. Shalom, maman. Alléluia. Sois béni. Gloire à Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Coucou à vous, vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors ce soir encore, voici l'opportunité qui nous est donnée de parler à notre Dieu, de, de l'entendre nous parler également, de l'adorer, de le prier. Lui qui est Seigneur, lui qui est vivant aussi les siècles. Lui qui nous garde, lui qui nous protège et lui qui veille sur vos vies au quotidien. A lui seul la gloire et l'honneur. à lui seul la, la magnificence et la louange. Que son nom soit glorifié. Soyez béni dans le nom de Jésus. C'est encore une joie pour moi de vous voir ce soir. Oh, shalom, shalom, maman, shalom, shalom. Maman José, shalom. Shalom, maman Léchi, shalom. Corinne, shalom. Maman Zamblé, shalom. Maman Béa, shalom à vous toutes. Vraiment Dieu vous bénisse. Et je suis encore content de prendre la parole ce soir Et pour vraiment conduire ce moment par la grâce de Dieu Alléluia Soyez bénis Nous allons nous disputer ce soir Encore je crois que le Seigneur veut nous faire encore du bien Au travers de cet instant précis Parce que à chaque fois que nous nous réunissions Il a certainement quelque chose à nous communiquer de bien Quelque chose à nous communiquer pour nous fortifier dans la foi Quelque chose à nous communiquer pour nous conduire Parce qu'il a dit que nous ne laissera pas orphelin mais il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc chaque jour que Dieu fait, il nous conduit, il est avec nous. Et c'est pour cela que nous faisons bien, chaque jour que Dieu fait, de lui parler également d'avoir un temps, une heure dans sa présence. La Bible dit, une heure dans sa présence vaut mieux que mille ailleurs. Donc c'est une grâce, c'est un, une révélation divine que d'avoir euh, chaque jour choisi de prendre une heure dans sa présence pour l'adorer, pour le prier. Merci Seigneur de ta grâce. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir de t'aimer. T'adorer. T'adorer. Seigneur, mon désir, de t'aimer, de t'adorer. Est-ce que tu peux le chanter avec moi T'adorer, t'adorer. Oh Seigneur, mon désir, mon désir, de t'aimer, t'adorer t'adorer t'adorer oh t'adorer t'adorer oh Seigneur mon désir mon désir taime t'adorer oh, oh, oh t'adorer oh tada oh seigneur mon désir le t'aime my mayam bobo sakadaba t'adoré seigneur to worship you is no love mm, my desire is to worship You, Lord, to worship you, worshiping you, oh my Lord, oh, my desire is to worship you forever, hallelujah. Oh, my, rababa, rakanta, bolo, shika, de, briquet, timo, rababa, baba, la, shika, de, briquet, téma, rabosakin, toma, Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire et ce soir encore t'adorer. Seigneur, tu nous as fait pour t'adorer, tu nous as fait pour te glorifier, tu nous as fait pour te louer. Tu as dit que tu étais là et que tu étais à la recherche de l'adorateur qui t'adorent en esprit en vérité. Tu es désir des gens qui passent leur temps, Seigneur, dans en communier avec toi, à te parler, afin que tu... Je parler, pour qu'il y ait cette communion parfaite avec toi. Maraboski de l'oraba chaka. Maraka tebe gantaba Rege des so In the mayon de breeshak in the bounty. Jesus Christ. Raboko taian de Merci infiniment pour ce soir. Je te rends toute la gloire encore pour la vie d'une maman adoratrice, d'un papa adorateur, d'un frère adorateur, d'une sœur adoratrice. soit honoré soit glorifié, Seigneur, soit glorifié, soit magnifié, ô oh, Rabbi, soit élevé à jamais toi qui nous tiens, toi qui nous détiens, toi qui détiens notre destinée en l'écrit main, toi qui nous soutiens par ta puissante main, toi qui au quotidien veille sur nos vies pour nous conduire sur le droit chemin, dans l'accomplissement de nos missions respectives, dans l'accomplissement de nos destinées respectives, je veux te rendre toute la gloire et célébrer la grandeur de ton esprit, de ta fidélité, de ta bonté. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous prends par la main lorsqu'on se m'affaiblit pour continuer à marcher avec nous, afin que nous puissions aller de l'avant, parce que ton désir, ce n'est pas que nous arrêtions au chemin. Tu as dit que tu es le chemin, tu as dit que tu es la vérité, tu as dit que tu es la vie. Ça veut dire que sur ton chemin, quand on on se met sur ton chemin. Là, la, la, la finalité, c'est la vie. La finalité, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi ta parole dit que le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Or, oh, tu es donc le chemin qui va nous conduire à la connaissance de la vérité, afin qu'au travers de la vérité, nous puissions accéder à la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas accéder à la vie éternelle par le mensonge, mais on peut accéder à la vie éternelle par la connaissance de la vérité, parce que toi, tu es la vérité. Oh, toi, c'est toi qui donnes la part. C'est toi qui donnes l'éternité. C'est toi qui donnes la vie éternelle. La vie ténèbre est ton commandement. Ce soir, je veux te dire merci pour cette opportunité que tu me donnes, Seigneur. Pas parce que je suis digne, ô oh, roi de gloire tout-puissant, pas parce que je suis un homme totalement parfait, mais parce que simplement tu veux, ô oh, Dieu de gloire, m'utiliser pour ta gloire et pour parfait ton œuvre. Afin que, Père, moi-même, je parviens finalement à la perfection par ta grâce. C'est pourquoi je veux bénir ton nom encore pour cette plateforme. Je veux bénir ton nom encore pour la vie des uns et des autres, des unes et des autres. Alléluia. Mon âme te bénit. Rabosaki nobrez. Mon âme t'exat. Te Alléluia. T'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur. T'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur. Oui, t'adorer, hey, ouais, je veux t'adorer, rabbi, te loué, hey, je veux te louer, signe toi qui donnes la vie, je veux te louer, Seigneur, toi qui nous conduis, je veux te louer, oh, Seigneur, toi qui nous fortifie, je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur. Oh, hallelujah. Je veux t'adorer, Seigneur. Oh, oh, je veux t'adorer. Papa, toi qui donnes la vie, je veux t'adorer Papa, toi qui soutiens ma vie, je veux t'adorer Seigneur, toi qui es nos fois, oh, je veux t'adorer Senor, oh, oh, oh, oh, je hallelujah my god thank you jesus christ tonight we love your presence now Amen. jesus christ nobody's like you down here father That's why tonight I want to see that opportunity to thank you forever because it is a praise and worship. There is no one like you down here, Father. Your name is greater than any other name given by by people down here, and there is no one like you down here, Father. We praise you, we worship you, and tonight we gather together here to worship you because you deserve worship. The Bible says you are the praise-worthy God. You are the God that deserves worship. You are the God that deserves worship. You are the God that is praise, and we are glad to stay here in your presence, with you God, to develop that intimacy with you, all the time, every day, at any time, at this very appointed time, you are by your spirit, now to get into touch with you, because you want to be in a new day every time and forever. Father, victory, glory, receive honor, receive worship. You deserve praise. Mona, I'm to lu her. My God, a go the body low, seek the mountain. Shaba ba, and tabolo Radiki radical radi, the breeze. In the mountain low, raka, oh, on the skid, the mountain breed, la, raba, shik, daoud, breed. Low, raba, lamb, ha, suck, in the brain, motor. Larry, o the skid, on the bounty. In the mountain, shabba, ba, look, skid, breed, the bridge. mountain lord. In the mountain body, on the seek, the mountain breed, low, shari, in the mountain breed. Kabao, city, o oh, oh, the mountain low, in the mountain. In a jesus glora basa king the bread rababa bababa she kabababa in a on the ski the mountain brillos is shabba all the mates lower a the breed on the miscar the pretty lord really shot it count the mount in the mother really bought about a second the lord young she the amount be the about really come the Yum the to breed about a low skin the mountain light in the loud skin of bonta Yum the breed see the mother breed along jesus kaba who seen the mountain breed about a whole ski the Mount the break, die on the sack in the mountain, Jesus Christ, a rebel barabaski in the lombo shack in the mountain. Rabos Irion the Mantorobo Sakata on the break it raba los Rabba Urianski the Bumaraba Aino Los Eros Irobo Shaba Oti Mayon the Break. I love your presence, God. You deserve praise. There is no one like you that'll breathe a mouth, suck in the low by shitty votes My God, a pray, sigh on the loaf. I love your presence, Jesus Christ. I love you, Lord. Jesus Christ, you are my strengthener. You are my everything. You are my holy hole. You are my holy hole. You are the God that we praise. We are the God that we love. Praise me. We are the God that we love. Oh, let me go see you on the mountain. coat to shall in the. Receive honor, receive glory, receive praise tonight. Receive honor, receive thankfulness, Lord Jesus. Because you deserve praise and glory. Lord Rabba The Bible says that you did everything for your glory. And tonight I want to glorify your name, Father. Oh In on the bounty break. Oh my God Jesus I am mm so kabara de libasa it about the bread on the mouse shaba udbrin uh, amont to breathe. <inaudible> oh, la la la la, Robo on His word is mighty. His word is wonderful. His word is filled with power. Rabasi on the battle of Jesus Christ. Is borato musakanta baba. Oh, non puissant de Jésus. Seigneur merci ta grâce. A toi la gloire, oh Dieu tout puissant. We praise you, Lord Jesus Christ. We praise you, Lord Jesus Christ. We praise you tonight, Jesus Christ. Receive our honor, receive glory, receive worship, receive praise, receive praise. Oh Rabba on the bread of mort. We are about the bread, sucking the la labba Oh God, breathe the Lord Sari on the break Hallelujah. Praise you are. Praise whoever you are, God. I honor you, Lord Jesus Christ. You mighty and wonderful. Honor to you, Lord. Holy Spirit. We praise you and thank you, because you know that we are here now to worship you, and you have got something for your people, and I want you to express yourself to your people, to speak to your people, to speak to me, and God, and to speak to your people gathered together tonight. It about risk. It about Jesus. Hallelujah, Hallelujah. My own to both sides. Iro skaldi lobo shababre O la yo lo ko she. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah, est-ce que tu peux adorer ton Dieu, hallelujah, est-ce que tu peux le glorifier, hallelujah, est-ce que tu peux dire quelque chose à ton Créateur ce soir, hallelujah, est-ce que tu peux le dire, Seigneur, merci pour ma vie, merci pour m'avoir choisi, Merci d'avoir porté tes regards sur moi. Écoute bien ceci, c'est un privilège, c'est une grâce que tu as reçu. La Bible dit que là Jésus-Christ avait déclaré cette parole. Il dit, beaucoup de rois et de prophètes ont voulu entendre, voir ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu, ne l'ont pas vu. Beaucoup de gens ont désiré voir ce jour, mais n'ont pas expérimenté. Donc C'est un privilège que vous avez. Beaucoup n'ont pas vécu le temps de Jésus-Christ. C'est vrai, nous aussi n'avons pas vu, mais Jésus-Christ est en nous aujourd'hui par sa présence. En esprit. La Bible déclare, Je serai avec vous, je serai en vous. » Et c'est lui donc l'esprit qui nous habite par sa grâce. « Oh, mon âme te béni. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, be glorified, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, we thank you, Lord, hallelujah. » You deserve praise, hallelujah, hallelujah, merci Père, je te rends grâce, je te loue Père, merci pour ma vie, merci pour la vie de chacun de nous, merci pour ta fidélité, reçois l'adoration, hallelujah, mon âme te bénit, reçois de ma L'adoration Soit ration, ma bouche. La d'or, ration, le, mon cœur. La d'or, ration, le, la la Soit de ma vie Soit de ma vie La nourriture Soit de ma bouche Soit de ma bouche La nourriture, la nourriture, la nourriture. Soit la, ma bouche, soit ma bouche, Alléluia, reçois de ma bouche l'adoration. Que Dieu reçois de ta bouche l'adoration. Que Dieu reçois de ta bouche l'adoration ce soir. Il attend l'adoration de ta part ce soir. Il attend que de ta bouche sortent des cantiques d'adoration. sortent des paroles d'adoration. Saute des prières d'adoration. Parce qu'il est celui qui se nourrit de ton adoration. Ô marabosa King of Vous savez, Dieu peut tout faire. Mais Dieu a besoin de ce que l'on l'adore. Alléluia. Au point où lorsque les gens lui ont posé la question, pourquoi est-ce que des personnes crient aux crient aux anans, il dit, mais si vous voulez empêcher les gens de crier aux donc de m'adorer, je suiterai les pierres pour le faire. Comme si lui-même, il ne pouvait pas dire qu'il va lui-même s'adorer. Je me suis rendu compte certainement que Dieu est Dieu parce qu'il est adoré. Et c'est une autre chose où des hommes qui doivent l'adorer. Alléluia. Donc c'est toi qui dois l'adorer. S'il ne peut pas s'adorer lui-même, il attend de toi l'adorateur. Il attend de toi plutôt l'adoration. C'est pour cela qu'il suscite des adorateurs. C'est pour cela qu'il dit, même si les hommes qui doivent l'adorer normalement ne l'adorent pas, il va suiter des pierres. il va suiter des choses qu'il ne devait pas l'adorer pour le faire. Parce qu'il ne peut pas s'adorer. Il a besoin qu'on l'adore. C'est ce qui fait de lui, Dieu. Alléluia. Et donc, nous sommes sur la plateforme de l'adorateur et adoratrice et c'est vraiment prophétique ce nom. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit exalté, que son nom soit loué. Donc, tu vas dire encore des paroles d'adoration, tu vas dire quelque chose à ton Père. Ce soir encore, tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler à ton Père de là où tu te tiens. Tu vas dire au Seigneur une parole d'adoration, une pensée d'adoration. Tu vas dire quelque chose qui provient de ton cœur à ton Père, à ton Dieu. Tu vas lui déclarer une parole. Tu vas lui dire certainement, Père, je te remercie pour avoir faire de moi un adorateur, une adoratrice. Parce que ce sont les adorateurs, les adoratrices que tu recherches et ceux qui ont adoré en esprit, en vérité. Et je bénis ton nom d'avoir porté tes regards sur moi, parce que tu choisi, Seigneur Dieu de gloire, tel que je suis, tu m'as choisi d'avoir porté tes regards sur moi, oh Dieu, toi qui m'as fait, qui sais de quoi je suis fait, tu as choisi, Seigneur mon Dieu de gloire, selon ta volonté, la Bible déclare que c'est toi qui appelles de loin, et non pas compris tes desseins, oh Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Dieu de sagesse, Dieu d'intelligence, Dieu de connaissance, Dieu de révélation de sa pensée, de sa parole, Dieu de puissance et de grâce, je vais te rendre toute la gloire, ce soit encore si cette plateforme, soit louée, soit adoré, soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Parce que tu le mérites. Tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être loué, tu mérites d'être exalté. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable et comparable à toi. Il n'y a point de Dieu qui mérite l'adoration. C'est pourquoi, Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Père et en toi, nous nous retrouvons. En toi, nous avons la vie et tu mérites que nous t'adorions en retour, que nous manifestons notre reconnaissance à ton égard pour tous tes bienfaits. Pour nos vies. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Marabolakadabion de Sakin de Bre. Sois glorifié que ce soir. Mayon de breka tabo la carabo shikantaba Sois glorifiant que ce soit. Ribo Kadayon de sakin de Matayaba. Erebasarion des skid brit. Marabakorada skin de manteloboche. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Béni soit tu ta faveur, ta grâce soit élevé à jamais à ma père. Tu es le Dieu fidèle. à qui l'on nous Seigneur. N'est-ce pas toi qui nous as suité sur la télévision pour t'adorer? N'est-ce pas toi qui nous as fait, Seigneur, la Bible déclare que nous sommes l'ouvrage de tes mains? Et c'est pourquoi, Seigneur, en retour, nous voulons t'adorer, nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien, pour le combat que tu mènes pour nous. Seigneur, quand nous sommes endormis, oh Seigneur, c'est toi qui nous réveilles chaque matin. Lorsque nous sommes endormis, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, mais tu combats pour nous en avant tes anges pour nous garder la bible déclare que de tenait comme pour tous ceux qui le craignent. oh dieu tout puissant de jour comme de nuit tu veilles chez nous et il y a certainement des choses que les voudrait faire contre nous mais ta main puissante nous protège contre tous ces plans sataniques et c'est pourquoi nous, nous tenons encore debout parce que tu n'as pas encore fini avec nous sur cette terre parce que ce n'est pas encore terminé ce n'est pas la fin de tout seigneur tant que nous sommes sur la terre oh dieu tout puissant je t'avais posé un jour une question dans ma prière dis, Père, pourquoi est-ce que lorsque nous sommes à toi lorsque nous, nous t'acceptions sur le même sur le champ, tu ne nous enlèves pas de la surface de la terre. Et tu m'as dit, mon fils, il faudrait que vous fassiez votre preuve sur la terre. Parce qu'en vérité, je vous ai suscité sur la terre pour accomplir une mission pour ma gloire. Et c'est pour cela que vous, je ne peux pas vous arracher en même temps. Mais vous devez accomplir votre destinée. Vous devez accomplir une mission pour ma part. Vous devez accomplir une mission pour ma gloire. Vous êtes la lumière du monde. Je vous suscite donc que vous, vous allumez comme des feux. Vous, vous allume comme de la lumière. Enfin que vous puissiez éclairer. Parce que la lumière n'a pas son utilité. Loin d'être mais c'est dans les ténèbres que la lumière trouve son utilité. Et c'est pour cela, père. En tant que lumière, tu as bien voulu que nous soyons sur la terre, fin de l'éclairer. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce, parce que tu fais tout en connaissance de cause. Reçois l'adoration, la louange, ce se soir encore. Nous te bénissons. Oh, my rabo la baga. His name is Jesus. Oh, oh, oh, his name is Jesus. Oh, oh. his name is Jesus. Oh, oh. His name is Jesus, Lord no. Your name is Jesus, I'm fine Your name is Jesus, my God Your name is Jesus, my father Your name is Jesus My provider, your name is Jesus My shepherd, your name is Jesus My God, your name is Jesus My miracle performer, your name is Jesus Yes, your name is Jesus Oh, oh, oh, oh your name in jesus in his name in jesus i'll die your name is jesus our lord your name is jesus provider your name is jesus miracle performer. Your name is Jesus, our fifth surrender Your name is Jesus, our sharp path. Your name is Jesus, our defender Your name is Jesus, our fighter Your name is Jesus, our Savior Your name is Jesus, I remember. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Your name is Jesus, my king. Rabba balakona yon de brèche la malamuski de la rabba shaka dans la brèche de brede. Your name is Jesus Christ, and we thank you because that name is fair with power and worship. That name is fair with love. Oh Rabbi, on de ça yon de, de brèche, chacalabolo ta yon de brèche et de massacre de brèche. Au nom puissant de Jésus, reçois l'adoration, la louange, ce soit encore. Oh Papa, merci pour ton amour infini, ta bonté, pour ta fidélité, ta grâce et ton amour infini, ta bonté, ta puissance. Merci pour la vie des uns et des autres que tu guéris. Merci pour la vie des uns et des autres que tu fortifies. Merci pour la force et la joie et la paix que tu donnes. Merci pour la force que tu donnes aux uns et aux autres, aux unes et aux autres. Merci pour la guérison que tu apportes. Merci pour la restauration que tu apportes. Merci pour la joie que tu apportes. Merci pour le courage que tu donnes aux uns aux autres aux unes et aux autres. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et merci pour ce que tu es en train de faire pour nous. Merci pour ce que tu vas faire pour nous. Parce que tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu seras le même demain. Parce que tu ne passes pas. Le temps, ne pas, le temps peut passer, mais toi tu ne passes pas. Parce que c'est toi qui as créé le temps. Tout ce que tu as fait passe, mais toi tu es éternel Et c'est toi qui donnes l'éternité à tout ce que tu as fait. Tu as la capacité de le faire. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Encore une fois de plus, reçois notre louange, te reconnaissance ce soir. Reçois notre adoration, oh Dieu. Reçois notre louange, oh Dieu. Reçois oh, de, tout de toi. Parce que tu le mérites. C'est toi qui as tout fait. Et tout ça doit revenir à toi. Tu as tout fait. Et c'est pourquoi tout ça doit revenir à toi. Tu as créé la louange. Et la louange doit te revenir. Tu as créé l'homme. L'homme te revient. Tout ce que tu as fait doit t'appartenir doit te revenir. C'est pourquoi, Père, nous t'appartenons. Et nous voulons, oh, venir à toi ce soir. Avec des cantiques de louange et d'adoration des paroles d'adoration et de puissance de feu et de miracle l'esprit de grâce l'esprit de puissance et de force le dieu fidèle qui veille sur la parole qu'il a créé lui-même enfin de l'accomplir dans la vie de ses enfants que nous sommes nous te et te magnifions, nous t'exaltons et te rendons toute la gloire nous chantons des cantiques de louange et nous voulons te dire au oh père reçois-les ce soir reçois-les ce soir reçois ce qui te revient reçois ce qui te revient lorsque les personnes sont Venu avec une pièce d'argent qui portait le Fiji au macadorébaos. La Bible me dit ceci que des hommes sont venus vers le maître et lui ont présenté une pièce d'argent et il leur a posé la question qui est inscrit sur la pièce d'argent le qui qui l'effigie le sur la, la, la pièce d'argent porte le nom de qui ils lui ont répondu César ils disent si cela appartient à César alors, donnez à César ce qui lui appartient. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais dites-moi, adoraté, adoraté ce soir qu'est-ce qui revient à dieu qu'est ce qui appartient à dieu oui c'est ton adoration c'est ta vie de soumission c'est ta vie de consécration c'est ta vie de reconnaissance de témoignage de ta reconnaissance vis-à-vis -vis de ton père c'est ce qui revient à ton père c'est de cela qu'il se nourrit il se nourrit de ton adoration il se nourrit des paroles de reconnaissance que tu témoignes à son égard écoute bien ceci il se nourrit de ces choses la gloire qui t'y vient de ces choses ainsi lorsque tu commences à l'adorer il se nourrit de cela c'est ça. C'est cela qui dit qu'il est venu chercher de l'adorateur. Il parle de Ridon, de Malski, de Mauti. Lorsque tu commences à l'adorer, il se nourrit de cela. C'est cela qui le rend davantage fort et Dieu. C'est cela, un Dieu est, est adoré. C'est pour cela que Satan aussi réclame l'adoration. C'est pour cela que les esprits impurs réclament aussi l'adoration. Parce qu'ils savent qu'un Dieu s'adore. Mais eux, devaient adorer le Tout-Puissant qu'ils a créé. Mais malheureusement, ils se sont détenus de l'adoration qu'ils devaient adresser à leur créateur. Et ils vont maintenant vouloir que les hommes l'adorent. C'est là où se trouve le péché. Sinon, qu'un Dieu s'adore. Et c'est pour cela que Ou sakin de Break la Regedebasakin de à Dieu revient l'adoration, à Dieu revient la louange, à Dieu revient ta reconnaissance, le témoignage. Qui vient de ta bouche par rapport à tout ce qu'il a fait dans ta vie, oui, cela lui revient et cela l'adore. Il aimerait cela. Il aimerait entendre des choses qui viennent de toi. Il aimerait entendre une parole de reconnaissance. Il aimerait entendre une parole de témoignage de ta fidélité, de ce qu'il a fait, de sa fidélité dans ta vie. Il aimerait entendre une parole qui viendra de ta bouche pour dire Voici ce que mon Dieu a fait. Je le suis infiniment reconnaissant pour ses bienfaits. Sa grâce me suffit. Il veille sur moi au quotidien quand je dors, quand je me lève. Sa main puissante est sur moi. Il me défend face aux forces du mal. Lorsque je me lève et que je me déplace, c'est par sa grâce que je marche. C'est par sa grâce que je marche. Hallelujah. Ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas tout raconter.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 tu vis Alléluia Tu vis Alléluia Tu vis Oh gloire à Dieu Par lui tu vis Alléluia Tu vis Alléluia Tu vis Oh gloire à Dieu Oui par lui Tu chantes Alléluia Tu chantes Alléluia Tu chantes Oh gloire à Dieu Par lui tu chantes Alléluia je chante alléluia je chante oh gloire à Dieu par lui je vis alléluia je vis alléluia je vis oh gloire à Dieu par lui je vis alléluia je vis alléluia je vis oh gloire à Dieu par lui, je me déplace, alléluia, je me déplace, alléluia, je me déplace, oh gloire à Dieu, Par lui, je me déplace, alléluia, déplace, Alléluia, je me déplace, alléluia. Je me déplace. Oh, gloire à Dieu, alléluia. Oui, il est important d'être reconnaissant en Dieu pour les moindres choses. Vous savez. Très souvent, on est tellement concentré sur des choses auxquelles on aspire de grands, que nous ne considérons pas les petites choses que Dieu fait pour nous. Pourtant, la bible mentionne que Dieu est dans les faibles commencements, et que celui qui est fidèle dans les petites choses, donc dans les choses qui sont faibles, il sera dans les grandes. C'est-à-dire que Dieu commande dans les petites choses, les choses que nous ne considérons pas. Et à guise de témoignage, je voudrais vous rendre un témoignage d'abord, ce n'est pas le message du soir, mais... C'est simplement pour vous encourager selon l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Un homme avait organisé une grande croisade de prière. J'ai lu ça dans un document qu'il avait acheté. Un évangéliste, un homme de Dieu avait organisé un grand programme de prière. Et à cette croisade, il a, prié. il a prié. Il a prié, il a prié fortement. Il a prié pour des cas. Il a prié. Et il était, à un moment donné, tellement fatigué après la prière, qu'il a invité des gens à venir rendre témoignage. Et il a dit vraiment que vraiment les gens viennent en parce qu'il est convaincu qu'après sa prière, Dieu a fait tellement faire grand-chose dans la foule. Et à son grand étonnement, c'est une seule personne qui s'est levée de la foule et qui est venue jusqu'à l'estrade, là où il était, et qui a pris la parole pour dire, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. En tout cas, ce soir, lorsque l'on nous a commencé à parler, lorsque ça a commencé à prier plutôt, j'avais un mal de tête. Et à la fin de la prière, le mal de tête est parti. Hallelujah. Et lorsqu'il a rendu, c'était la seule personne qui a rendu le témoignage. Et lorsque cette personne est partie, c'est-à-dire l'homme de Dieu est parti à la maison, il était lui-même découragé. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'après un tel moment de prière, le témoignage qu'il entend, c'est quelqu'un, un mal de tête. Ça, ce n'est pas un miracle. <rire> Mal de tête C'est pas un miracle Ils ont entendu que quelqu'un a vomi pendant qu'il priait quelqu'un, En tout cas, quelque chose est sorti du corps de quelqu'un Il y a eu vraiment des gens ont cassé les chaises, etc, etc Et pendant qu'il se plaignait Pendant qu'il il a ça à dire qu'il méprisait Alléluia Il méprisait le témoignage de cet homme Qu'il entend une voix dans son esprit lui dit, donc c'est pas un témoignage Donc tu méprises ma gloire, quoi Ok, je vais te faire expérimenter le mal de tête que cet homme-là a vécu. Subitement, un mal de tête l'a saisi lui-même. Et il a commencé à sentir tellement mal qu'il a commencé à crier. Et il a commencé à demander pardon, Seigneur, de le guérir. Le mal était tellement vraiment atroce, intense, qu'il a commencé à demander pardon, au Seigneur. Le Seigneur va lui, lui dire, tu vois, ce que tu viens d'expérimenter là, c'est ce que ce gars a expérimenté. Il a traîné ça pendant longtemps. Et moi, je l'ai guéri pendant que tu étais en train de prier. Et tu méprises ce miracle que j'ai opéré. Parce que tu attendais d'entendre autre chose que ce que moi j'ai fait. Mais ce n'est pas toi qui fais. Moi, tu n'es qu'un instrument. Hallelujah. Alors, ce soir, cette fait pour dire simplement que nous sommes des instruments du Seigneur. Et si nous devons prier... Que quelque chose ne soit pas produit comme nous l'entendons, sachant en gloire au Seigneur, sachons le bénir, sachons lui rendre toute la gloire. Si nous avons prié que les choses ne soient pas passées comme nous sommes, parce que quand nous prions, il y a cet élément, la manière dont nous voulons que les choses se passent, ça c'est humainement parlant, ça nous arrive. Mais sachons rendre gloire au Seigneur parce que nous devons nous rappeler que nous sommes des instruments du Seigneur, nous sommes des ouvriers du Seigneur, nous sommes des serviteurs et des servantes. Alléluia, Alléluia. Et que c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui opère au travers de nous. Et ce soir, le message que nous allons entendre le montre très bien. Alléluia, Alléluia. Le message que nous allons entendre le montre très bien. C'est pour cela, sans plus tarder, nous allons entrer dans le message de ce soir. Pour comprendre la pensée de l'esprit ce soir et ce soir, voici le message. Je sais que vous avez certainement vu ça en publication. Euh, nous allons prendre le livre de Luc 10 à partir du verset 17 jusqu'à 19. Gloire à Dieu! Alors, j'ai lu la parole du Seigneur. Les saison 10 revint avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alléluia. Je relis la parole du Seigneur. Luc 10, à partir du verset 17. Les 70 revint avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit Je vois certains tomber du ciel comme un éclair. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est tout la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Alors, ce passage est rempli de leçons. Et si nous prenons dans le même chapitre 10 de la partie verset 1er, il est écrit là-bas, qu'après cela, le Seigneur désigna encore souvent dix autres disciples et les envoya deux à deux. Devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller Donc nous comprenons que les 70 dont on parle ici étaient des disciples Autres que les 12 Et le Seigneur va les conduire, va leur confier une mission Il va les envoyer quelque part, on dit dans les endroits où lui-même devait partir Donc il va les envoyer en mission Et ici au verset, au verset 17, on nous fait le point de leur retour la Bible nous dit ici, à partir du verset 17 que j'ai lu tout à l'heure, que lorsqu'ils étaient de retour, ils sont revenus avec la joie. alléluia Parce que quelque chose s'est passé pendant la mission. My God. Et dans leur joie, ils vont faire ce point à Jésus, au à maître. Ils vont dire au maître Seigneur, nous avons constaté que les démons nous étaient soumis en ton nom. Hallelujah. Et la suite nous dit que Jésus va leur dire « Bon, écoutez, je vois cette message etc. etc. » Mais qu'est-ce que cela veut dire Quelle est la leçon d'abord que nous devons retenir en premier lieu Vous savez, la joie que les animais cachait quelque chose, un étonnement. Ils étaient étonnés. En fait, ce qui s'était passé en mission, ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'étaient pas conscients de quelque chose que Jésus va leur révéler. D'abord, ils ne savaient pas qu'ils avaient un pouvoir. Ils étaient inconscients du pouvoir. Hallelujah. Ils ne savaient pas qu'ils avaient le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je vais parler de la puissance et du pouvoir que nous avons dans le nom de Jésus-Christ. Que nous n'utilisons pas très souvent. Ou bien nous l'utilisons parfois dans le mauvais sens. Hallelujah. La Bible dit qu'ils étaient étonnés et dans leur joie ils sont venus rapporter à Jésus que les démons nous étaient soumis. Mais ça, Jésus d'abord va leur rappeler que si les démons sont soumis, c'est parce que leur maître, Satan lui-même, est tombé. Vous savez, quand il y a guerre par exemple et que le général est pris, mais tous les autres corps habillés, les, les soldats, ne feront que se soumettre. Il peut résister, mais très souvent, quand le patron lui-même est pris, les autres sont impuissants. Parce que c'est le patron qui les galvanise. C'est le patron qui est leur force. C'est le patron qui donne les instructions. Mais lorsque le patron est saisi, c'est difficile qu'il puisse continuer la bataille, le combat. Donc Jésus est en train de leur rappeler ici que si les démons vous sont soumis, si les démons se soumettent à vous, c'est parce que le maître lui-même est soumis. Nous devons être conscients que Satan est tombé et que les démons nous sont soumis. Les esprits impurs nous sont soumis. Et donc, après, il va leur dire, voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc, premièrement, il leur fait savoir que si les démons leur sont soumis, c'est parce que le patron lui-même est soumis par lui, Jésus, a été soumis par lui, Jésus. C'est pour ça qu'il parle de la chute de Satan. Je vois que c'est tombé du ciel comme un éclair, c'est une chute. Donc, s'il lui a chuté, c'est tout à fait normal que ces démons qui sont les esprits inférieurs, qui sont les suppôts, les agents, aussi soient soumis. Maintenant, il va le dire Je vais donner le pouvoir. Et c'est sur ça que je vais insister. Ils n'étaient pas conscients que lorsque Jésus leur a dit d'aller en mission, là, sa parole qu'il leur a donnée là, à partir de la parole qu'ils ont reçue là, ils ont reçu un pouvoir. C'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour cela que lorsqu'ils sont partis, quand ils ont commencé à faire usage du nom de Jésus, à parler au nom de Jésus, ils ont vu la manifestation du pouvoir. Du pouvoir rattaché au nom de Jésus. Marabola, de de in Jesus' name. Ils ont commencé à expérimenter le pouvoir qui est rattaché au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes vraiment conscients qu'il y a la puissance et le pouvoir, l'autorité dans le nom de Jésus? Ne nous blaguons pas. Ce n'est pas parce que nous avons connu des échecs. Ce n'est pas parce que nous avons connu des moments où des prières où nous avons prié pour telle situation que ça n'a pas été comme nous l'avons voulu que le nom de Jésus n'est pas puissant, qu'il n'y a pas de pouvoir dans le nom de Jésus, que nous devons ignorer que nous sommes puissants par la parole de Jésus-Christ. Nous ne devons pas être ignorants de cela parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de pouvoir. C'est dans dans le dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est ceux qui ont le pouvoir qui règnent. C'est ceux qui ont le pouvoir qui règnent. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de confrontation de pouvoir. C'est un monde de confrontation de puissance. C'est un monde d'autorité. C'est pour cela que ceux qui ont l'autorité, ceux qui règnent sur la faible. Oh, la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir. Ça veut dire que nous ne devons pas être ignorants du pouvoir que nous avons. Ce pouvoir dépasse le cas de chasser simplement les démons. Mais ce pouvoir peut nous amener à changer beaucoup de choses dans notre milieu, à changer beaucoup de choses dans le pays, à changer beaucoup de choses dans la nation, à changer beaucoup de choses dans nos familles, à changer beaucoup de choses dans nos propres vies Ce message, quand il est reçu, Dieu parlait d'avoir ma propre personne, parce qu'il dit généralement que lorsqu'il te donne un message, tu es le premier à être concerné. Parce que vous savez, très souvent, quand nous venons de discuter, nous sommes ignorants de ce que nous détenons, comme pouvoir. Hallelujah. Aujourd'hui, le pouvoir qui est beaucoup privilégié dans le monde, c'est le pouvoir économique, c'est le pouvoir financier. Donc, de sorte que ceux qui ont le pouvoir financier pensent que c'est eux seuls qui règnent. Et généralement, tous ceux qui n'ont pas le pouvoir, pensent que c'est eux qui règnent. Mais vous savez, voilà quelqu'un qui est venu sur la terre, qui a influencé le monde. Pas par le pouvoir financier, mais par son propre pouvoir. Et c'est ce pouvoir-là qui a fait qu'il a bouleversé le monde. Au point où, aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est né avant ou après, c'est en référence à son nom qu'on dit telle personne est née avant Jésus-Christ, telle personne est née après Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a régné comment Comment cet homme a pu bouleverser le monde Un homme du nom de Gédion dans l'ancien testament, en son temps, son peuple était confronté à des difficultés, au point où les ennemis venaient prendre toutes leurs récoltes. Quand il avait amassé les biens, les ennemis venaient recorter tout. Ils étaient dans la misère, ils étaient dans la tristesse. Et voici qu'un ange va se révéler à lui. Pour lui dire « vaillant héros ». Or, lorsqu'on parle de vaillance, on parle de force. On parle de pouvoir quelque part. Quand on parle de héros, on parle de vainqueur. Oh, un vainqueur, pour que tu sois vainqueur, c'est que tu as un pouvoir, tu as une puissance, tu as, tu as quelque chose qui te permet d'assurer la victoire. Mais voici un homme qui se dit impuissant et qui rappelle à cet homme-là qui lui a donné cette parole. Mais est-ce que tu n'es pas au courant de ce que je vis ici Tu n'es pas au courant de ce qui se passe Alors laisse-moi y être informé. Oh, je veux, je veux simplement dire à quelqu'un de ne pas regarder à, à ce qu'il est, à ce qu'il a, à, à, à son état. Alléluia. Ce message me concerne moi-même. Je veux dire à quelqu'un de ne pas regarder à ce qu'il a, à ce qu'il est, mais qui regarde à ce qui est en lui. Les disciples n'étaient pas conscients ici que lorsque Jésus leur a dit, allez-y. À partir de la parole de Jésus-Christ, il y a un pouvoir qu'ils ont reçu. Il y a eu un transfert de pouvoir. Il y a eu un transfert de pouvoir. La, le pouvoir est rattaché à la parole. C'est pour cela que le mot P aussi de la parole signifie aussi pouvoir. Le P, de, la lettre P de la parole, ça veut dire pouvoir. C'est la parole qui confère le pouvoir. La Bible dit Il est guéri par sa parole. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et donc cet homme-là, je me dire, Jédéon... L'ange va lui dire, tu es un vaillant héros. Mais après, lorsqu'il va demander des signes à Dieu, après avoir dit à l'homme là que bon, je suis le plus petit de ma famille, je suis l'homme le plus pauvre. Alléluia. Je suis l'homme le plus, le, le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus modeste en Israël. Daïmène, nos ennemis nous fatiguent en ces derniers temps. Et puis toi, tu viens me parler de vaillant héros. Les temps sont difficiles comme ça. Et c'est dans ça que tu viens me donner une telle parole. Mais tu es coupé de la réalité. Dieu n'est pas coupé de notre réalité. Il sait très bien ce que nous vivons comme réalité. Mais lorsqu'il vient nous parler, vous remarquez bien qu'il ne nous parle pas en fonction de notre réalité, mais il nous parle en fonction de la vérité qui se cache en nous. Et donc c'est pour cela que l'ange va lui donner cette parole. Vaillant héros. Les deux éléments ne sont pas visibles parce qu'il était faible. Ces deux éléments, mais il ne savait pas. C'est-à-dire qu'il était inconscient du pouvoir qu'il avait. Est-ce que tu es conscient du pouvoir que tu as il faut que nous nous réveillons pour être conscients Et commencer maintenant à déployer ce pouvoir Mais souvent ce qui cause problème à la manifestation de ce pouvoir C'est soit l'ignorance ou, ou euh, l'incrédulité Vous vous souvenez dans la parole de Dieu Il y a eu des, un monsieur qui est venu avec son fils Vers Jésus et qui lui dit Voici mon enfant est épileptique Je l'ai présenté à des disciples Mais ils, ils n'ont pas réussi à, à, à, à, à le délivrer et Jésus va commencer à lui dire d'abord, reste incrédule. Jusqu'à quand serais-je avec vous Ça veut dire qu'il a commencé à leur dire que si vous n'avez pas pu manifester la capacité, le pouvoir de chercher ces ce, ce, ce puissants de ténèbres, c'est d'abord parce que vous avez douté. Parce que d'abord, vous, vous êtes incrédule. Donc, l'incrédulité, elle, elle a des problèmes. Le point, le problème qui font que le pouvoir est aménusé. Le pouvoir est limité. Le pouvoir ne peut pas se déployer. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc ici, ils n'étaient pas conscients. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés. Ils sont revenus à la joie. C'est vrai, la joie parce qu'ils ont vu les merveilles. Mais en même temps, ce qu'ils ont dit au Seigneur Jésus, lui-même savait très bien, qu'ils n'étaient pas conscients du pouvoir. C'est pour ça qu'il va leur rappeler d'abord les deux éléments. Premièrement, leur fait savoir que si les démons sont soumis, c'est parce que Satan même, le patron est tombé. Ça veut dire que pour vaincre l'homme, pour vaincre les petites situations, il faut vaincre l'homme fort. Il faut vaincre l'homme fort. Quand l'homme fort est vaincu, mais ses, ses, ses argents ne pourront que se soumettre. Et deuxièmement, alléluia Il va leur dire en fait, je vais donner un pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, nous devons être conscients d'abord que le plus grand des pouvoirs pour changer notre atmosphère, pour tout changer, c'est le pouvoir que nous avons, que nous avons reçu de la part de Jésus. Ce pouvoir n'a pas de limites. C'est pour cela qu'il a dit quoi. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est très important. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire que s'il y a des choses qui nous nuisent, c'est parce que nous n'exerçons pas le pouvoir. S'il y a des choses qui nous nuisent, c'est parce que nous n'utilisons pas le pouvoir comme il se doit. S'il y a des choses qui nous nuisent, c'est parce que nous n'utilisons pas le pouvoir comme il se doit. Ce pouvoir est sans limites. Ce pouvoir dépasse le pouvoir financier. Ce pouvoir soumet tous les autres pouvoirs. Ce pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Alléluia. Lui-même a déclaré tout pour mettre dans le ciel. Voici, il donne le pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage sur ma propre vie. Et comme je disais tout à l'heure par rapport au cas de Gédion, les difficultés que j'ai vécues dans mon enfance, tout ça. Moi, à un moment donné, fait croire que je, vraiment je ne pouvais pas accomplir certaines choses. Et il y a eu des occasions où je me suis rendu dans des églises, en prière, dans, au cours des, des moments de prière. Je vois des gens venir vers moi, me donner des paroles qui dépassaient mon entendement. Comme quoi Dieu a fait des grandes choses avec toi, etc. Toi, tu serais un homme vachement riche, etc. Mais pendant que les gens disent « Toi, c'est un homme vachement riche, là. <rire> » Mais c'est chaud et pour me dire « C'est un homme vachement riche. » D'ailleurs, où est la richesse, là Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu ne nous parle pas en fonction de ce que nous avons ou nous vivons comme réalité, mais en fonction de ce qui est caché en nous et qui va se déployer devant les situations. C'est pour ça qu'il permet de situations. situation. Il a fallu qu'ici, il permette la situation. Dans, dans de la mission pour qu'ils découvrent ce pouvoir. Il y a des choses que Dieu, effectivement, permet dans nos vies pour que nous puissions être conscients ou déployer ce pouvoir. Alléluia. Donc, comme je disais par rapport à mon témoignage personnel, en dehors de ce que je viens de vous dire tout à l'heure, comme quoi des gens me donnaient des paroles, j'étais un jour rentré à la maison et ma fille qui était malade. Quand je suis rentré, ma femme m'a dit Ah, en tout cas, elle est gravement malade et je l'ai vu traîner à terre, tout ça. Et donc, je n'avais pas de l'argent sur le champ pour, en tout cas, aller à la pharmacie, acheter un médicament. Et donc, je suis rentré sous la douche. Et puis, pendant que j'étais sous la douche, j'entends une voix me dire Donc, quand il n'y a pas d'argent, je ne suis pas là. Quand il n'y a pas l'argent là-dedans, je ne suis pas là, quoi. Je suis absent. Donc, quand j'ai entendu cette parole, ça m'a donné à réfléchir. Autrement, je suis ressorti. Quand je suis ressorti, elle était couchée. Et j'ai commencé, j'ai dit à sa viens, on va prier pour elle. Et j'ai posé mes mains sur son ventre. Et j'ai dit au nom de Jésus, maladie, fièvre, palu. Oh, marabala, canto, lo, sharabara barabara, korabasa, reggae de sorabayan de bre, kete marabolo, karatayan, tabacarabashi, canta, Regede bobo, sakata de bre, riba, baba, baba, baba, rakanta, reggae shaba, baba, baba, ribo, bobo, Ribobo ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribobo bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, bo, ribo, Ribobu Rakatayante Brikete. Ribobo Sakatama Rababa Rabashikataba. In the Baba Rakantaboro shekete. inda the Majoroski de Bresaka Baba Baba. In the Rabacorasakantayan de Bri. In Maka Rabo Sekete Marabo shakaba inda the rabo siko robosika Eros Irobos in a mountain in a siro the mount. Rabbi on the skin, the Lord Jesus, Raka baba baba, baby so Raka and Taba on the bread, In the mouth of the, seed of the mountain, In Jesus' name, gabaoski on the bread, In the mouth of the Brisorion, the case, go to Bari, read it, In the mouth the Jesus, Reba baba baba, Shikaba, In the barako to side of it, In a mouth the Lord Rabbi, your skin, the mountain, Jesus, Hallelujah, Hallelujah. Et lorsque j'ai dit au nom de Jésus, palu, fièvre, pas bah, My God! Quelques temps après, elle a, eu le, elle, a eu le, elle a senti le désir d'aller vomir. Et elle a le vomi. Juste après, elle a commencé à bien se sentir. La maladie l'a lâchée. C'est après même on a acheté le médicament, mais on n'a pas utilisé ça. C'est resté comme ça. Et c'est là, vous savez, les situations, c'est pour cela que j'étais tout à l'heure, si Jésus ne pas mis en mission, il n'allait même pas savoir qu'il y a effectivement un pouvoir attaché à son nom qu'ils ont. Et donc, Dieu permet souvent des situations pour que nous déployions ce que nous avons comme puissance, comme pouvoir. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas une catégorie de personnes qu'il a. Il a dit d'ailleurs, Voici les signes, les miracles les qui accompagnent ceux qui ont cru. Donc le pouvoir n'est pas réservé à une catégorie de personnes. alléluia C'est pour toi et c'est pour moi. Ce pouvoir c'est pour nous tous. Que rien ne nous distrait. Que rien ne nous fasse croire que Jésus n'est plus puissant. Parce que nous avons vécu des situations où nous avons prié pour telle chose, ça n'a pas marché. Nous avons prié pour... Non est-ce qu'ils n'ont pas douté Est-ce qu'ils n'ont pas manqué de foi Parce qu'il y a aussi des, des obstacles à la manifestation du pouvoir. Si la peur, si le doute est là, vous voyez, cela me rappelle pendant que je suis en de vous parler, le cas dans Acte des Apôtres, où la Bible nous dit que... Il y a eu sept filles de Séva qui sont allées, ils ont pris un démoniaque et ils ont commencé à prier pour un fou. Demandant à ce que le fou soit guéri au nom de Jésus que Paul prêche. Et ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Vous voyez, ils ont, ici ils ont utilisé le nom de Jésus, hein <rire> Hallelujah. Donc ce n'est pas une question seulement d'utiliser, de dire au nom de Jésus. Mais est-ce que le nom de Jésus t'a dit là Il y a un pouvoir dedans. Est-ce qu'il y a un déclenchement du pouvoir C'est ça. C'est ce qui fait aussi la différence. Parce que eux ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Le démoniaque aurait pu être délivré sous les yeux. Mais regardez ce qui va se passer. La Bible déclare que l'esprit démoniaque donc le démon qui était en ce homme-là va saisir deux parmi eux. Les autres ont réussi à fuir, et s'échapper. Et il va leur dire, « Mais moi, je connais Jésus. Je connais l'apôtre Paul dont vous parlez. Mais vous, vous êtes qui? » Vous voyez? Vous êtes qui pour me chasser? Vous êtes qui pour me chasser? Voilà le problème. Parce que ils n'ont aucune... Leur parole même montre qu'ils n'ont aucune alliance avec Jésus. Ils ne sont pas intimités intimité Jésus. La preuve, ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Ça que, et ils se cachent derrière. Bon, ça dit que c'est comme euh, un jeu, quoi. En fait, ils veulent tester aussi. Ils veulent voir. Ils veulent voir si ça marche. Comme une potion magique, quoi. Non, quand on va dire simplement, au nom de Jésus, on va voir ce qui va se passer. Mais Jésus ne se reconnaissait pas en eux. Si tu te reconnais vraiment en Jésus-Christ, sache que tu as son pouvoir. Et que ce pouvoir, tu dois l'exercer. Et que ce pouvoir s'étend au-delà du simple fait de chasser les démons. Ce pouvoir on peut les essayer pour obtenir des choses que nous voulons. On peut exercer ce pouvoir pour faire beaucoup de choses. Pour arrêter des phénomènes dans nos vies. Pour arrêter des épidémies dans nos vies. Pour arrêter... Des, des, des situations dans, dans nos villages, dans nos familles, pour arrêter les situations dans notre propre vie. Alléluia. Pour dire non à des choses et ça ne va plus se, se produire. Parce que, en vérité, nous sommes vraiment dotés de pouvoir et de puissance rattachés au nom de Jésus-Christ Nazareth, que nous devons utiliser. Mais je voudrais aussi relever une chose. C'est que pour qu'on puisse aussi expérimenter ce pouvoir, il va falloir que le Seigneur nous mette en mission. Il y a des dons que nous ne pouvons pas déployer si nous ne sommes pas en mission. Ici, il va falloir qu'eux soient sur le terrain pour découvrir, pour voir les malades guéris, pour voir les choses. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas expérimenter si nous ne sommes pas en train d'exercer, en train, en train de, de prier pour des gens, en train d'exercer. Si nous ne sommes pas Commissionnés par le Seigneur, s'ils ne sont pas en mouvement, poussés par l'esprit, mais la peur souvent nous retient. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Femmes de pouvoir, hommes de pouvoir, disciples du Seigneur, adorateurs, adoratrices, ne soyons pas en marge de cette vérité. Nous savons tous que le nom de Jésus renferme une puissance. Nous ne devons pas dormir nous devons utiliser ce pouvoir sur tous les plans c'est pas seulement pour chasser les démons mais s'il y a des situations qui ne vont pas on doit aussi utiliser ce pouvoir et cherchons dans notre vie que ce soit sur le plan professionnel que ce soit sur, sur tous les plans Alléluia et c'est ce pouvoir là qui n'a pas de limites tous les autres pouvoirs sur la terre ont des limites tous les puissants ont des limites mais le pouvoir qui est tout dans le nom de Jésus n'a pas de limites puisqu'il ne passe pas et s'il ne passe pas c'est que son pouvoir ne passe pas. Parce que son pouvoir est éternel. C'est pourquoi il règne éternellement. Et s'il règne éternellement, pour régner, il faut avoir le pouvoir. C'est que son pouvoir aussi est éternel. Et ce pouvoir-là a été là donné. Donc ce pouvoir n'a pas de limite. Ce pouvoir ne passe pas. Et donc nous devons l'utiliser. Ce soir, je viens à travers ce message. Éveiller notre conscience spirituelle davantage. Pour que nous puissions continuer. Nous ne nous laissons pas distraire par des situations passées. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne pensons pas que, bon, vraiment, parce qu'on peut, on peut, on peut tomber dans cette ruse du diable-là. mais vous avez prié pour telle situation, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez fait ceci, qu'est-ce ce, ce, ce, ce, ce qui s'est passé Donc, comme pour nous dit que, bon, écoute, le temps des apôtres-là, ce n'est plus le temps de maintenant. Non. Alléluia. Si nous avons prié une fois, ça n'a pas marché. Percevons dans la prière. Comme Luc 18 aussi le dit. Il nous exhorte aussi à la, à la persévérance dans la prière. Ce qui est sûr. Il y a un pouvoir dedans. Parce qu'il y a des esprits aussi qui résistent. Mais, si ta foi aussi se met debout, alors tu verras forcément à la fin que les esprits vont se soumettre. Parce qu'ils connaissent. Très souvent, ils sont des esprits qui résistent. Parce qu'ils veulent faire mentir la parole de Dieu. Ils, veulent, ils Souvent, ils confrontent ta foi. Les esprits confrontent ta foi. Ils veulent voir si toi-même tu crois en ce que tu dis. Donc, quand tu veux faire, ils sont là, ils résistent. La situation te résiste. Alléluia. Comme pour te dire que, bon, écoute, je suis encore là. On va voir si ça va marcher. Mais il n'y a pas plus tertu que le diable. C'est pour ça que nous devons être têtu, en persévérant dans la prière, en exerçant l'autorité, avec persévérance. Dès que si tu as prié pour quelqu'un et que la personne n'a pas été guérie, ça ne veut pas dire que le nom de Jésus n'est Gine... pas. Pose-toi les questions. Est-ce que je n'ai pas douté En tout cas, vérifie tout ça. Mais sache que tu as un pouvoir. Ne te laisse pas distraire par les situations, les réalités. Gédéon, comme je le disais, ne, ne, ne savait pas qu'en dépit de la réalité qu'il vivait, il y avait la, la vaillance en lui. Il y avait l'héroïsme en lui. Il a fallu que l'ange vienne lui dire Voici vaillant héros. Et mais quand il a dit Bon, j'ai vu les signes, c'est vrai. Mais comment je peux vaincre les Madianites Nos là comment je peux les vaincre Ils sont trop forts, ils sont trop puissants. Voici la parole que l'ange lui a donnée. « Va avec la force que tu as. » Ce soir, je vais te dire que tu as une force. Je vais te dire que tu as une force. Il dit « Va avec la force que tu as. » Donc lui ne savait pas qu'il avait une force. Il n'était pas conscient. Il pensait que c'est les autres qui allaient changer la situation. Mais il ne savait pas que c'est sur lui-même le Seigneur allait s'appuyer pour changer ce qu'ils voient Très souvent il y a des situations qui nous interpellent nous-mêmes, parce que étaient gênés par la situation qui arrivait. Il, il pensait à voir la situation changer dans son pays. Il avait des pensées de voir le pays délivré de ses ennemis. Mais c'était un appel. Il y a des situations comme une pression que Dieu met sur ton cœur. Tu, tu veux voir peut-être des gens heureux, des gens de ta famille heureux. Tu veux voir peut-être des gens guéris, tu veux voir des personnes dans une certaine situation, il y a des situations que tu vois qui t'interpellent. et tu es là, tu te pourrais, tu dis non, il faut ça ça change. ça ne va pas rester comme ça, tu vois peut-être des gens qui ne vont pas loin dans les études, mais ça t'interpelle, ou mais tu vois des conditions de vie de certaines personnes, ça t'interpelle, certainement si ça t'interpelle, c'est parce qu'il y a un appel dedans, si ça t'interpelle, c'est parce qu'il y a un appel, il y a un appel de Dieu pour toi par rapport à la situation, il y a un appel de Dieu pour que tu fasses quelque chose. Il y a un appel de Dieu pour que tu utilises le pouvoir qu'il t'a donné pour que la situation change. Il y a un appel, c'est pour ça que la situation t'interpelle. Et donc, tu dois faire usage du pouvoir que tu as. Et tu dois, pas, tu dois savoir que le pouvoir t'a été donné. jésus on ne savait pas que le pouvoir lui a été donné. Et c'est pour cela que va lui dire simplement, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Il était ignorant de la force qu'il avait. Comme cette disciple ici était ignorant que lorsque Jésus lui a dit, allez-y. Ils avaient déjà reçu à partir de sa parole Une puissance, un pouvoir Et c'est quand ils sont arrivés sur le terrain Qu'ils ont vu le déploiement de cette puissance Je vais te dire qu'à partir de la parole que tu entends Si certainement tu entends cette parole ce soir Je vais te rappeler encore que tu as un pouvoir Parce que lorsque Jésus leur a parlé Et à partir du moment où Jésus leur a parlé Alors quand ils sont partis Ils ont vu le déploiement du pouvoir Alors je viens encore te parler Pour te dire certainement Que à partir du moment où tu m'entends Le pouvoir est certainement là mais tu l'as peut-être jamais utilisé. Mais maintenant, il faut être conscient de cela. Commence à parler aux situations. Commence aux situations qui t'interpellent. Des situations qui te font mal. Des choses que tu veux voir changer. Hallelujah. Des choses que tu veux voir changer. Il y a des situations que tu regardes, qui ne te plaisent pas. C'est un appel. C'est un appel. Vous voyez souvent, tu peux dans la communauté, dans l'assemblée, et tu vois peut-être un frère qui porte la même chaussure qui vient. Tu peux voir une soeur qui porte même pas une laille, elle vient. Mais c'est une interpellation. Une interpellation où toi, Dieu t'a béni avec assez de chaussures, assez de paille. C'est une interpellation pour que tu te mettes, au lieu de te mettre à la critiquer, pour dire pourquoi c'est la même paille là, porte. Pourquoi c'est la même chaussure là. Lui là, on le remarque que c'est la même chaussure là, il porte. Mais c'est que c'est un appel. Pourquoi c'est toi qui remarques ça Pourquoi c'est à toi que ça parle ça parle, ça te parle parce que Dieu est en train d'interpeller sur la situation du frère. Comme Jédion était là, la situation de son pays lui parlait. Il voyait les choses. C'est pour cela que ce n'est pas le fruit du hasard que l'ange s'est révélé à lui. Dieu ne te révèle pas à toi par rapport à quelque chose. Vous savez, ce que je suis en train de vous dire, je suis conscient moi-même que Dieu m'appelle à, à, à envoyer un ministère fondé sur la démonstration de la puissance de Dieu pour aller contre les yeux de ténèbres. Je vous dis une chose. Quand je fus né, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ici, il y a des esprits qui sont venus sur moi. Ce n'est pas le feu du hasard. Si vous voyez quand je par exemple, la plupart des messages que je prêche portent une histoire de puissance, c'est la puissance que je suis appelé à, je suis appelé à déployer. C'est pour ça que Dieu met souvent des situations. Pour que cette, cette, cette, cette puissance se déploie. Et je dois comprendre moi-même que cette puissance ne va pas se limiter seulement que, que, euh, que chercher les démons. Même sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan, sur tous les plans, je peux essayer ce pouvoir. Souvenez-vous, la Bible dit, à un moment donné, « Marabolo Karianski de Mount Bree. thank you for the inspiration, thank you for the inspiration. » La Bible dit ceci, un jour, des personnes pour tenter Jésus-Christ sont venues avec, devant lui pour dire, « Oui, est-ce que ton patron, ils ont dit aux disciples, est-ce que ton patron doit payer l'impôt Dis-lui s'il doit payer l'impôt ou pas. » Et Jésus leur pose la question, « Est-ce qu'en vérité, l'impôt, là ce sont les nationaux ou les étrangers qui payent l'impôt. N'est-ce pas les étrangers qui payent l'impôt Mais Pierre, pour ne même pas qu'il trouve une occasion de chute, une occasion pour dire que, bon, moi, j'incite les gens à la révolte, va pêcher un poisson. Le premier poisson que tu vas pêcher, où sa bouche, tu trouveras de l'argent dans sa bouche, et tu prendras cet argent, et tu vas payer pour toi et pour moi. La Bible dit, oh my God, quel pouvoir Rakadabo qu'était, Mais voyez-vous, le Seigneur nous a dit quoi dans sa parole? Il dit Ce que j'ai fait, ceux qui croient en moi feront des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Nous devons nous réveiller. C'est une interpellation pour nous tous. Si nous ne sommes pas en de déployer cela, il y a un problème. Oui, nous ne devons, nous devons pas nous connaître pour dire non, c'est des grands pasteurs, c'est ceux dont on entend parler là. Non, non, ce n'est pas une catégorie de pasteurs qui doit. Non, non, non, non, non. C'est une question de prendre conscience du pouvoir. Si ces disciples n'avaient pas vu, ils n'étaient pas mis dans la situation, ils n'avaient pas découvert qu'ils avaient le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des situations devant lesquelles ils seraient obligés de nous mettre, de nous forcer à être devant ces situations-là pour voir le déploiement de ce pouvoir. Et donc. Voici qu'il va aller et il va effectivement attraper un poisson. Pierre va pêcher un homme entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait de l'argent qui se trouve dans la bouche d'un poisson Et effectivement, il y a eu l'argent la, la, dans la bouche du, du, du. Hallelujah. Mais la question qu'il me pose, est-ce que Jésus n'avait pas un trésorier Est-ce qu'il n'y avait pas Judas qui était là, qui gardait le trésor Est-ce qu'il ne pouvait pas lui dire Ah, écoutez, mais Judas, prends de l'argent et paye l'impôt Qu'est-ce qu'il voulait démontrer là c'est le pouvoir. Mais cette chose qu'il faisait devant ses disciples, c'était pour leur souci, c'était leur foi. Écoutons, ce soir, nous devons être revoltés. Il y a des, y a des choses, nous devons mettre notre foi en échec. Nous devons mettre notre foi maintenant en marche, devant des situations. On doit parler. Écoutez, souvent, on est tellement euh, euh, limité que lorsque on a un mal de tête, par exemple, tout de suite, là, on dit, bon, ok, euh, euh, aller à la pharmacie pour acheter, C'est pas, pas mauvais. Hein. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais vous savez, quand tout est limité comme ça, finalement, notre foi, la Bible dit là où c'est tout ton cœur, c'est là où tout ton trésor. Quand tout est limité comme ça, soit à l'argent, ou tout est limité à ceci, c'est là, bon, les langues, les c'est là, finalement, nous oublions, nous oublions de... C'est comme un policier qui, a, qui, qui, qui, qui, qui est au service et tellement il est habitué au sifflet, il oublie qu'il a son revolver qui est là. Il est tellement habitué aussi parce qu'il a embandu le rouge dans la circulation. Il prend le sifflet pour régulariser la, la circulation qu'il oublie être un temps soit peu. Qu'il a un pistolet. Ou bien qu'il a une arme avec lui. Oh, c'est l'âme qui fait en vérité son autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous devons donc être vraiment davantage encore galvanisés. Notre foi doit encore s'éveiller, se réveiller. Il y a des choses, on doit être revolté. Vous savez, si on n'est pas revolté, il y a des choses qu'on ne pourra pas voir. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Je vous donne le pouvoir, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est très important. Mais est-ce qu'il y a des choses qui ne nous nuisent pas aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui ne nous nuisent pas aujourd'hui? Il dit, et rien, je vous donne le pouvoir, et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus a démontré le pouvoir en disant à Pierre, va pêcher. Il allait pêcher et il revient avec de l'argent. Il a attrapé le poisson. Qu'est-ce qui s'est passé Quel pouvoir quelle puissance. Est-ce que nous ne pouvons pas faire cela aussi La Bible dit que voici, il a vu un figuier. Il voulait prendre les fugues pour manger. Mais la Bible déclare que ce n'était pas la saison des fugues. Et Jésus a maudit l'arbre. Le lendemain, ses disciples découvrent que l'arbre qu'il avait maudit avait séché jusqu'à la racine. Et ses disciples étaient dans l'étonnement. On dit, patron, maître, voici l'arbre que tu as maudit, a séché. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous déplacerez toute montagne. Et si vous priez, tout ce que vous prié, si vous ne doutez pas, la chose s'accomplira. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, dans le nom puissant de Jésus. Parce que les démons nous sont soumis. On nous savons que les démons sont responsables de beaucoup de maux dans la société. Les démons peuvent rendre des gens fous. Des démons peuvent se cacher derrière la misère, la pauvreté. Les démons peuvent se cacher derrière des situations de, de, de chômage. Des démons peuvent se trouver dans des situations de blocage financier, de blocage social, de blocage professionnel, d'échec. Les démons sont responsables de beaucoup de choses. Si vous voyez que Jésus est venu pour lutter, pour lire le fils de a pour détruire les œufs du diable, c'est parce qu'ils savent que la plupart des mauvais jeux qui se posent sur la terre sont pro voqué par la puissance des ténèbres. Lorsque les gens vivent des situations, il faut voir aussi dans le spirituel qu'est-ce qui ne va pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il sait très bien que les démons sont, sont, sont respectables de beaucoup de choses. Alors c'est pour cela qu'il vient pour dire le fils de l'homme est apparu afin en fait de détruire les œufs du diable. Et c'est avec son pouvoir qu'il a bouleversé le monde. C'est avec son pouvoir. La plupart des gens qu'il a appelés à lui, c'était des gens sans importance, socialement parlant. Mais ils ont bouleversé le monde. Ce qui va nous permettre de bouleverser le monde, ce ne ce sera pas par l'argent. Ce ne sera pas par l'argent. L'argent est important. L'argent, a sa place. Mais le, ce qui va nous distinguer, ce qui va nous permettre de bouleverser le monde, ce qui va nous permettre de, de, de marquer la différence, c'est ce que le monde n'a pas. C'est ce que le monde n'a pas. Alléluia. C'est ce que le monde n'a pas. pas. Le monde a l'argent. Si on veut compter les, les gens les plus riches là, ce ne sont pas des chrétiens ce ne sont pas des chrétiennes, mais ce sont des gens du monde qui sont assis dans les milliards qui sont assis sur l'or, donc si on veut prendre ça pour dire qu'on est puissant parce qu'on possède des biens matériels, on possède des biens financiers, c'est zéro c'est qu'on n'a rien compris, Il y a, on doit être conscient de ce qui fait notre valeur c'est le pouvoir que nous avons, de mettre la différence, pour établir la différence parler sur des situations, exercer ce pouvoir, faire obstacle à l'incrédulité, parler à l'incrédulité par le pouvoir de Jésus-Christ, toi qui m'empêche de déployer le pouvoir que j'ai reçu au nom de Jésus. Je te commande maintenant, dans le nom puissant de Jésus, de plier tes barrages au nom de Jésus et de partir ma vie, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est de pouvoir prendre conscience du pouvoir que nous avons. RACADO, RIBO SAKINTE BRIT. Réveillons-nous parce qu'il y a des situations qui n'arrivent. La Bible me dit RABAKO, de SAKINTE le' DE BRISKINTE de BARREBREIT, ILE de Mbaroroski, de Mounti, Shari, de Bredecon, de, -de Ribobo, et rien ne pourra vous nuire. Voici le pouvoir de marcher sur le serpent sur le scorpion, sur ta de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. alléluia Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Soyons conscients de ce pouvoir et exerçons-le. Nous ne sommes pas là pour subir la situation. alléluia Que notre foi ne soit pas une foi fondée sur, sur le pouvoir. Le pouvoir limité, mais que ce soit le pouvoir qui est illimité, qui soit la base de notre foi. Alléluia. Alléluia. Jésus pouvait prendre de l'argent dans. Je ne sais pas si dans ce jour-là, il y avait plus l'argent dans la caisse parce qu'il avait un trésor. Il avait donc un trésorier qui était Judas. Je ne sais plus si ce jour-là, il y avait plus l'argent dans la caisse pour qu'il dise à Judas prendre de l'argent pour payer l'impôt. Mais il était confronté à une situation de payer l'impôt. Mais la Bible dit devant cette situation devant laquelle il était confronté. Il a dit à Pierre, va pêcher. Et tu trouveras un poisson. Qu'est-ce que la pêche a trouvé un poisson à avoir l'argent? Alléluia. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses. Il y a des, il y a des mystères dans la parole de Dieu. Nous bénissons son Saint Nom Qui nous donne de pouvoir, exercer notre pouvoir, qui nous donne, et je crois que ce soir, il vient à travers cette parole, pour nous réveiller. Il vient me réveiller moi-même. Alléluia. Il vient me réveiller moi-même. En premier. Est-ce que le message que tu reçois te concerne en premier Afin que nous puissions nous lever. Et si nous exerçons le pouvoir, nous voulons que les autres sur nous seront soumis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Les autres sur nous seront soumis dans le nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, que sa faveur repose sur vous, que son esprit nous fasse du bien encore davantage. Et je sais que son esprit nous a fait du bien ce soir. Restons dans cette pensée de déploiement du pouvoir, sachant que le pouvoir vient du nom de Jésus-Christ, comme on l'a vu dans le texte. À partir du moment où, depuis le verset premier, il a dit « Allez-y de ville en ville ». Lorsqu'il a libéré sa parole, en fait, il venait de recevoir le pouvoir. En fait, lorsque c'est sa parole qui confère le pouvoir. C'est sa parole, donc, que tu entends, qui te confère le pouvoir. C'est sa parole que tu as déjà entendue qui t'a conféré le pouvoir. Donc, tu as déjà le, le pouvoir, mais on peut ne pas le déployer. On peut être ignorant du pouvoir. On peut être négligent dans la manifestation du pouvoir. On peut être aussi euh, euh, euh, dubitatif. On peut, dans l'esprit dubitatif, on peut douter on a le pouvoir, parce que ici, même ils ne savaient pas, ils étaient étonnés, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'étaient pas vraiment conscients, sinon quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose, quand il, il, il le manifeste, il n'est pas dans l'étonnement. Il n'est pas dans le tournant, mais c'est parce que s'ils si étaient tournés, c'est parce que c'est un spectacle pour eux. C'est étrange pour eux. Ça, ça les dépasse. Ils, ils, ils ne pensaient pas pouvoir le faire. Donc, quelque part, s'ils ne pensaient pas pouvoir le faire, c'est parce qu'ils étaient inconscients qu'ils avaient reçu un pouvoir. C'est pourquoi Jésus leur rappelle ici, je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Il dit, je vous ai donné. C'est au passé. Ça veut dire qu'ils avaient déjà reçu le pouvoir. À partir du moment où il leur parlait, lorsqu'il leur a envoyé en mission, il dit, allez-y. Sa parole qui est sortie de lui, leur a donné le pouvoir. Mais c'est quand ils sont arrivés devant la situation qu'ils ont commencé à constater la manifestation de ce pouvoir. Alors nous avons aussi souvent besoin d'être devant des situations pour comprendre que nous devons, devant ces situations-là, déployer. C'est pour ça que le Seigneur peut mettre des situations dans notre vie, pour, que, pour nous obliger à exercer le pouvoir. Que Dieu nous bénisse. Il y a tellement de choses à dire, mais l'heure aussi est en train d'être avancée. Vraiment que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nous, que sa faveur soit davantage nos vies. Manifestons son pouvoir. là exerçons le sur tout. Parce que ce pouvoir n'est pas limité seulement pour chasseur du dimanche Toutes les situations que nous avons, que ce soit, euh, tu, tu, tu es chef d'entreprise, il y a des coups qu'on peut faire contre toi. Tu soumets tous ceux qui sont... Vous voyez, c'est ce que les gens font dans le monde. Mais eux, ils le font dans le mauvais sens. On parle voyez, des gens qui, a, qui bassent les gens, des gens qui, qui, qui, qui envoûtent des gens... Un homme peut-être qui n'est pas intéressé par une femme. Moi, j'ai assisté à cela. J'ai interdit praticien. Longtemps de cela. Où une jeune fille était allée pour basser un jeune homme. Pour envoûter un jeune homme. Le monsieur lui a dit d'écrire son nom sur un bout de papier. Et il a écrit le nom euh, euh, Thierry sur le bout de papier. Et il lui a dit ensuite, faut cracher sur le nom. Mais après, le Seigneur m'a enseigné sur ces choses-là. Et Je pense bien que j'ai parlé de ça ici une fois. Hein, le le, le crachat qui est synonyme de la parole. C'est-à-dire, chaque fois que la fille va parler, Thierry va s'exécuter. Vous voyez Et c'est pour cela que quand les gens sont bassés, par exemple, par quelqu'un d'autre, la personne qui a bassé, là, quand la commence à parler, l'autre tremble. La personne à qui la parole est adressée commence à trembler. Se soumet à la parole, vous voyez Mystiquement, ils le font. Mais nous n'avons pas l'employé pour soumettre euh, euh, dans, euh, illégalement, de façon injuste. Non, non, non. Non, ce n'est pas ce que nous allons faire. On n'a pas fait cela pour soumettre marie les gens, soumettre femme des gens à... Non, non, non. Ou bien pour... Non, non, non. Nous devons être conscients que le royaume de Dieu repose sur sa justice. Cherchez vraiment le royaume et sa justice. Le, ba... le sous-bassement de la parole de Dieu, du, du règne de Dieu, c'est la justice. Donc, nous ne faisons pas comme les tarifs qui... Euh, euh, euh, qui, qui ne regarde pas la justice de Dieu et qui peuvent faire ton travail. Si tu dois voler Marie les gens, basser Marie les gens, ça, eux, ils le, ils le font tranquillement, ils sont fous des de conséquences. Mais non, non, non, c'est pas comme ça que nous le ferons. Nous, nous savons que nous sommes guidés par la justice et l'amour du Seigneur. Donc tout ce que nous faisons doit être dans la justice de Dieu. Nous ne ferons pas ce qui est faux, mais n'empêche que nous devons être conscients de ce pouvoir et l'employer pour soumettre, les, les, pour, pour, pour, pour ramener l'ordre. Alléluia. Pour ramener l'ordre. Jésus est venu sur la terre pour ramener l'ordre. Parce que les démons causaient beaucoup de tort. Donc là où il y a le désordre dans ton travail. Là où il y a le désordre dans ta vie. Là où il y a le désordre. La puissance de Dieu. Tu dois appeler cette puissance à manifester l'ordre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Béni sois-tu Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous garde. Et je voudrais vous dire... Ciao, ciao, ciao. Au nom de Jésus-Christ. Amen.